Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici euh, le Dr Phi, hein, euh, pour un petit vite fait mal fait aujourd'hui, tourné en extérieur dans ma bonne ville dans enfin nid saint géréon en l'occurrence, pour être précis. Je suis dehors car euh, manifestement à l'occasion des élections municipales, eh bien il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, on a apparemment tout un tas de nouveaux soutiens qui se sont manifestés en essayant, euh, assez maladroitement, il faut reconnaître, de reproduire notre logo un petit peu partout sur des affiches. Alors, comme vous le voyez, on reconnaît bien une, une tentative hein, de, de dessiner un film. Il y a eu également d'autres essais que je vais incruster dans la vidéo. Euh, donc, on, on voit l'envie d'essayer de faire le film. Même si le dessin n'est pas si difficile à faire que ça, il y a eu des difficultés. Donc, Clairement, c'est malheureusement pas des gens qui sont membres de notre mouvement qui l'ont fait. Ce pas vraiment des grands connaisseurs de la France Insoumise. Parce que, bon, vous voyez, là, on a une espèce de, espèce de, de cis ou de serpentin. Il y a eu des gens qui ont fait aussi des, des genres genre d'hommage à l'escargot de Bourgogne, je pense. Enfin, tout ça pour dire que voilà, c'est une belle énergie, on sent l'envie d'en découdre, c'est plutôt pas mal sur le principe, mais malheureusement, je dois vous le dire, à vous qui avez tagué ces affiches, eh bien, on n'a pas le droit de faire ça. Peut-être que vous l'ignorez, hein, mais le code électoral le précise, euh, en temps de campagne électorale, on n'a pas le droit de, de faire ce genre de choses. Et puis, euh, peut-être que vous l'ignorez, euh, parce que vous n'êtes certainement pas membre de ceux qui soutiennent euh, la municipalité qui a tenu la ville dancenis nice saint géréon pendant les dernières années, mais euh, ceux-là même se sont euh, fâchés tout rouges euh, lors des élections présidentielles, lorsque euh, des affichages un petit peu euh, limites euh, ont eu lieu. Donc, euh, bah, voilà, ne faites pas ça, les enfants. Par contre, moi, je peux vous proposer quelque chose. À vous qui faites partie de ce groupe de personnes courageuses qui a fait cette tentative de nous adresser un message de soutien très fort à nos idées. Euh, tout simplement, venez nous rencontrer. C'est Comme ça, on pourra vous expliquer qu'être insoumis, c'est promouvoir des idées, c'est faire de l'action politique, mais dans le respect des droits. Parce que nous, les insoumis, en fait, il y a des tas de gens qui parlent de nous sans vraiment comprendre ce qu'on veut, sans vraiment essayer de savoir qui on est. Parce que nous, on veut un changement complet de système, Décidé par le peuple, pacifiquement et démocratiquement. On appelle ça la révolution citoyenne, mais c'est une révolution sans violence, sans armes, sans mort, sans putsch. Et c'est une révolution avec des idées, avec des débats, avec des assemblées et avec des votes. Nous, on a des idées pour s'adresser, pour traiter tous les problèmes de notre société, les problèmes d'économie et des problèmes d'environnement, évidemment, qui sont fondamentaux, et pour traiter tous ces problèmes à la racine. C'est pour ça qu'on dit qu'on fait de la politique radicale. C'est quand on traite le problème à la racine, c'est une idée radicale, tout simplement. Donc, en bref, nous, les Insoumis, bah, on est certes remuants, on est certes énergiques, on a bien des idées à faire entendre, mais on n'est pas des extrémistes. Allez, à bientôt.